Bijoté, c'est quoi C'est prendre le temps. C'est abaisser la température et augmenter le temps. Simplement qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a peu de temps pour passer à table. Et euh, il fallait trouver quelque chose. Donc, en fait, j'ai trouvé des, des coussins de température. C'est-à-dire, on met des coques de noix, on dort le riz de veau et on finit de le cuire tout doucement sur, euh, sur ces coques de noix. Donc, il prend un goût assez grilloté, servi avec une mousseline de noix. J'ai pas inventé le rivaux, j'ai pas inventé les noix, j'ai pas inventé euh, la mousseline, mais simplement la façon de le préparer et la façon de se l'approprier, elle est devenue la mienne en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé l'identité culinaire du restaurant, en m'appropriant des techniques et, et des ingrédients très français, mais en les amenant dans mon, en, dans, dans mon environnement. Voilà, dans mon univers. C'est un peu ce que, ce, que, ce que pouvait dire Michel Rolland quand il parlait des vins qu'il conseillent moi, en moi. Fait. Grazie a